sous la menace d'une mise en examen dans, dans, dans l'affaire Business France. Et, et on, on le sait, le Premier ministre, Edouard Philippe, il a dit euh, si on est mis en examen, on doit démissionner. Donc on se pose la question de savoir si vous serez là, moi tout simplement pour voir les effets de cette question. J'ai répondu 200 fois à cette question, je mais, 200 fois. Oui, j'ai juste que euh, je dirigeais Business France, est une agence publique, euh, que j'ai été informé d'un du, problème, que j'ai fait faire un audit, c'est moi qui ai déclenché l'audit, une inspection générale a confirmé, je suis extrêmement sereine, et donc la question pour moi, de ce qu'on pas. Donc vous serez là dans oui, en tout cas, c'est ce que vous me dites en tant que ministre du Travail, vous souhaitez être Je suis concentré à 100%, ce qui me paraît plus important, c'est comment, ces lois, ces progrès vont être perçus dans 2-3 ans comme un progrès pour les salariés, un progrès pour les gens, et un progrès pour les entreprises. C'est tout ce qui m'intéresse.